Bonjour, les Globe Reporters. Voici Ouaga, comme les Ouagalais aiment appeler leur ville, la capitale de Burkina Faso. Ouaga est une ville toute plate et sa terre est rouge. On ce début janvier, nous sommes en pleine saison sèche. Pas de pluie à l'horizon avant plusieurs mois, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de poussière. Une poussière qui se faufile partout. C'est les vents du de désert qu'on appelle l'armatin qui nous la porte. Ces vents soufflent sans arrêt ces jours-ci. Alors, c'est les chevaux caressés par matin que nous nous découvrons les endroits importants de cette ville. Il y a d'abord la maison de peuple, un lieu de rencontres et d'événements. C'est le premier bâtiment officiel construit après l'indépendance du pays. Je vous laisse chercher l'année de construction. Voici la cathédrale de l'Immaculée Conception et la grande mosquée. Elle représente les deux principales religions du pays, le catholicisme et l'islam. Au cours de notre promenade, nous découvrons les petits commerces qui ornent les rues. Nous croissons des vendeurs ambulants et des motos par milliers qui circulent très tranquillement. Ici, la vitesse n'est pas à l'ordre du jour. Pour terminer, voici les monuments aux nationaux, un hommage à tous ceux qui sont morts en défendant le pays. C'est un peu l'équivalent à l'Arc de Triomphe de Paris. Et voilà, cette première balade est déjà terminée. J'ai des rendez-vous pour réaliser les premières interviews que vous avez commandées. Alors, à très bientôt. Depuis Ouagadougou, Tatiana Miralles, votre envoyée spéciale.